Comment apprendre à chanter et faire son premier concert lorsque l'on est débutant Salut, c'est Antoine, ton coach vocal, mon job c'est de t'aider à bien chanter et de chanter librement et voire de t'accompagner jusqu'à euh, ton premier concert. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors si tu veux recevoir euh, régulièrement euh, des conseils de ma part, eh n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications, ce qui te permettra d'être alerté à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu qui est publié gratuitement sur cette chaîne YouTube. Alors, euh, on va voir un petit peu tout le parcours voilà, de l'apprenti chanteur qui démarre, euh, qui va commencer euh, à chanter euh, sur des instrus, sur des bandes karaoké, et puis euh, bah, jusqu'au tout premier concert et comment on peut euh, organiser cela. Pour commencer, euh, eh bien, la manière la plus classique de démarrer, c'est de chanter avec des bandes son. Alors, euh, le truc c'est que des fois, il euh, y a des musiques qu'on aime bien, qu'on entend à la radio ou qu'on trouve sur YouTube et simplement les bandes karaoké n'existent pas. Alors, je vais te montrer euh, dans une première vidéo comment tu peux enlever ta voix en fait, d'une chanson existante pour pouvoir t'entraîner sans te laisser influencer par la voix du chanteur. On regarde ça tout de suite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 Ok, alors tu as pu voir dans cette vidéo euh, les petites astuces que j'utilise pour euh, enlever la voix de la chanson si tu ne, si tu ne trouves pas euh, la bande instrumentale. Maintenant, euh, une fois que tu as ta bande instrumentale, euh, eh il y a des petits réflexes à avoir euh, pour pouvoir chanter efficacement sur cette bande. Parce que ce n'est pas comme de jouer avec des musiciens, par exemple si tu te trompes, euh, les musiciens ils peuvent rattraper le coup. Tu vois si, tu fais un, si tu fais deux refrains, par exemple un guitariste qui pourrait t'accompagner, eh lui il va comprendre que tu as, as renchaîné sur un deuxième refrain et euh, il va le jouer euh, en même temps que toi. Maintenant quand tu es sur une bande son, bien, il va falloir trouver des repères, il va falloir euh, savoir quand, euh, quand démarrer, quand t'arrêter. Et euh, je te propose de voir tout de suite euh, dans cette vidéo et bien, comment tu peux euh, travailler efficacement avec une bande son. Chanter sur des instrus, ben, ça se fait de, de plus en plus. Euh, voilà, il y a des beatmakers, il y a des filles et des garçons qui fabriquent des bandes instrumentales et ensuite, on va pouvoir poser sa voix dessus. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu vas chanter sur une instru euh, une chanson qui existe déjà Est-ce que tu fais un, un cover Est-ce que c'est une reprise ou bien est-ce que c'est une création Si c'est une reprise, tu vas être obligé de respecter un certain cadre qui a été fixé par l'artiste Original. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas devoir décortiquer en fait ce qu'il y a dans la chanson. Est-ce que j'ai une intro À ce moment-là, combien de temps dure l'intro Est-ce que c'est une mesure, deux mesures, quatre mesures Combien de temps je vais compter avant de démarrer et de poser ma voix Ensuite, eh peut-être que ça va enchaîner avec un refrain et là, on va peut-être se retrouver directement avec un petit pont musical, un petit break de boîte à rythme, quelque chose des nappes qui arrivent et là, à ce moment-là, il va falloir que tu comptes à nouveau combien de temps tu dois attendre avant de nouveau euh, reposer ta voix pour le couplet euh, suivant par exemple. Donc, ça c'est très important que tu euh, établisses la structure et que euh, euh, tu, euh, tu repères en fait combien de temps tu dois attendre parce que sur un instru, quand il n'y a pas la voix de l'artiste original, en fait, on ne sait jamais quand on doit reprendre. Donc, ça c'est vraiment une chose très importante que tu dois faire. Ensuite, tu peux t'amuser à prendre des repères sur la bande originale c'est-à-dire que tu peux repérer des sons. Tu as peut-être des fois une petite cloche, tu as peut-être des fois une petite, un petit son de, de trompette, un petit son de synthé, une basse, une grosse basse à un moment qui sort et tu sais qu'à ce moment-là, tu dois envoyer le refrain par exemple. Donc ça, c'est intéressant de noter un petit peu ces points de repère, de t'habituer à bien les entendre. et Ensuite, eh bien, ces points de repère là tu vas les avoir sur ton instru sans la voix de l'artiste original. Et là, c'est toi qui vas pouvoir te poser dessus avec ces repères-là. Comme ça, tu seras toujours si tu es bien placé ou non. Maintenant, si c'est une compo, ça veut dire qu'il voilà, y a un, un artiste, un producteur qui a produit pour toi une bande instrumentale et tu vas pouvoir poser ta voix dessus. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est que pour commencer, il faut déjà que tu te fixes une sorte de canevas pour savoir dans quelle direction tu vas aller. Est-ce que euh, Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui va, rapi, euh, qui va vite ou est-ce que c'est quelque chose qui est lent Est-ce que tu vas te poser lentement les mots, dérouler tes phrases tranquille ou est-ce que c'est quelque chose où tu vas être en mode mitraillette et tu vas balancer ton flow très rapidement. Donc ça, il faut déjà bien le fixer et bien capter du coup la pulsation de cet instru parce que c'est important que tu sois bien calé par rapport à la dynamique de l'instru parce que sinon, tu vas être en total décalage et ça ne va pas le faire. quoi. Alors ça, c'est la première chose, bien capter la pulsation pour savoir en fait à quelle vitesse toi, tu vas te poser sur cet instru. Et ensuite, tu peux comme je te l'expliquais avant dans le cas d'une reprise, tu peux te fixer à toi une structure, c'est-à-dire dire, dire « ok, est-ce que je veux balancer mon refrain souvent Est-ce que je veux le balancer peut-être qu'une seule fois et tout le reste du temps, ça sera un flot de paroles, de couplets, je balance, je balance, je balance. Est-ce que voilà, tu veux faire une partie sur deux Peut-être que dans l'instru qu'on t'a proposé, euh, il y a des moments où ça break. Alors, est-ce que tu veux utiliser par exemple ces breaks pour euh, changer de mode au niveau de ta voix ou pour balancer plus de texte, pour partir en mode impro Donc ça, c'est important de repérer ça. Donc tu prends l'instru. Tu l'écoutes, tu analyses, ok. Dans la première minute, c'est plutôt calme, donc moi je vais me poser comme ça. Dans la deuxième minute, là il y a un break, je repère qu'à un moment il y a un petit coup de, de kick et ça, ça m'annonce que du coup ça va tabasser un peu plus au niveau des percus et du coup, eh bien là tu vas pouvoir rentrer un peu plus dedans au niveau de ton texte. Mais ça, faut que tu le saches à l'avance, donc il faut vraiment que tu prennes le temps d'écouter l'instru et de voir comment elle s'articule. Ok, donc maintenant euh, ben, tu es prêt euh, à bosser chez toi, tu sais comment te trouver des instrus, comment lever ta voix et comment bosser ta voix sur ces instrus, comment se, se repérer. Maintenant, je te propose d'aller à l'étape suivante euh, qui va être euh, eh bien de, de jouer avec des musiciens. Alors évidemment, la première question qui arrive, et, et les chanteuses et les chanteurs euh, me posent souvent cette question, « Oui, mais Antoine, comment on fait pour trouver des musiciens euh, Où est-ce qu'ils sont euh, Comment ça se passe Comment on peut faire ?» Eh bien, c'est ce que je te propose.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 Donc Vraiment, je t'invite à rechercher les associations, les locaux de répétition qu'il peut y avoir vers chez toi et à aller déposer ton annonce. C'est pareil. En général, c'est locaux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 Alors tu as vu dans cette vidéo et ben voilà, comment euh, lancer tes premières annonces, euh, les critères que tu peux utiliser euh, pour trouver des, des musiciens avec qui t'amuser, euh, et euh, euh, Et bien, euh, une des toutes premières étapes que tu, pourrais, euh, euh, que tu pourrais faire pour te produire sur scène sans que ce soit encore vraiment un concert, c'est de te rendre dans un bœuf. Alors un bœuf, qu'est-ce que c'est voilà, Les musiciens utilisent souvent ce terme, bœuf ou jam session. Euh, maintenant des fois c'est un petit peu nébuleux, les gens disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de bœuf Je ne vois pas le, le rapport euh, avec, euh, avec la musique. Donc, je te propose eh bien, de t'expliquer ça, de démystifier complètement ce qu'est un boeuf dans cette nouvelle vidéo. Alors, faire un boeuf, un bœuf, c'est quoi euh, Grosso modo, c'est quand des musiciens qui ne se connaissent pas forcément vont se regrouper le temps d'une soirée ou le temps d'une chanson pour constituer un groupe éphémère, jouer ensemble et euh, improviser. Alors c'est une expression euh, faire le bœuf qui nous vient en fait du restaurant euh, le bœuf sur le toit qui est un restaurant qui, était, euh, à, qui est à Paris et euh, dans lequel euh, euh, se réunissaient les euh, Léo Ferré, Mouloudji alors à l'époque de, de Jean Cocteau. Et, euh, et voilà, ces artistes se réunissaient et avaient l'habitude d'improviser sur des standards de jazz, sur des chansons. Et euh, l'expression est restée euh, « faire le bœuf, faire le bœuf. Euh, voilà, c'était aller au bœuf sur le toit en fait pour jouer avec d'autres musiciens. Alors, je vais t'expliquer un petit peu où tu peux aller pour faire ça, comment ça marche, avec qui tu peux faire ça. Juste avant, si tu as des amis qui sont intéressés par l'improvisation ou qui cherchent des musiciens qui voudraient chanter ou jouer avec d'autres, eh tu peux leur partager cette vidéo et mettre un petit pouce au passage. Ça leur rendra service et ils t'en remercieront. Alors, on parle de faire un bœuf, tu vas aussi entendre parler de jam sessions, hein, des sessions d'improvisation, de, de, euh, des open mic, euh, des scènes ouvertes. Euh, voilà, toutes ces appellations veulent dire à peu près la même chose. Il y a quelques petites subtilités, mais voilà, ça revient, ça revient au même. Et ça, il y a bien souvent des bars en fait, qui organisent des soirées bœuf. Alors, des bars, des petits cafcons, euh, il y en a. Il y en a certainement vers chez toi. Et en fait, ce sont des soirées. Euh, en général, c'est euh, dans le calendrier. Ça va être une fois par mois, par exemple, je ne sais pas, tous les premiers jeudis du mois, ou tous les deuxièmes jeudis du mois, ou le dernier vendredi, euh, tu vois. Ça va être un, un rendez-vous comme ça. Et tu sais que dans ce lieu-là, et donc il y a beaucoup d'établissements euh, à Paris, hein, si tu habites à Paris, par exemple, qui font ça, mais il y en a bien sûr dans d'autres villes. Euh, et les musiciens vont savoir qu'ils peuvent venir se réunir le temps de cette soirée pour jouer. Alors il y a forcément toujours des habitués, et puis il y a des nouveaux, c'est ça qui est intéressant, et euh, surtout il y a en général du matériel sur place, donc il y a au moins une batterie, un ampli guitare et de quoi brancher un micro, et puis après on se débrouille, c'est un petit peu de la débrouille, ce sont des soirées euh, d'improvisation. Euh, ça peut aussi avoir lieu, les bœufs, en fin de concert, c'est-à-dire qu'après un concert, les musiciens peuvent tout à fait inviter des gens du public euh, qui sont eux-mêmes musiciens pour... Venir les rejoindre sur scène et jouer avec eux, et ensuite eh ben, ça va partir dans des, euh, dans des improvisations euh, voilà, qui ne sont pas prévues, des, vraiment des, des choses éphémères, euh, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans les soirées bœuf c'est qu'on euh, ne sait pas ce qui va s'y passer, et c'est en fait euh, la somme et les, les qualités des interlocuteurs présents qui vont, euh, qui vont faire émerger la, la musique. Ça peut être aussi lors de fêtes de la musique, euh, il voilà, y, a, y a des communes qui euh, qui ne veulent pas forcément organiser une fête de la musique en contactant des groupes, en prenant des rendez-vous, voilà, c'est beaucoup d'organisation. Donc, elle propose euh, des scènes ouvertes tout simplement, euh, c'est-à-dire qu'il y, y a un plateau, euh, il y a un système de sonorisation et puis bien, tu viens t'inscrire en disant voilà, euh, euh, tiens, j'aurais envie de jouer. Alors, ça peut être soit dans les scènes ouvertes, c'est la petite nuance par rapport aux soirées bœufs, c'est que ça peut être toi qui vas jouer tes chansons, si par exemple tu es artiste et que tu composes, ou alors tu vas pouvoir dire, ben voilà, moi je veux m'inscrire, je suis chanteur, et puis ben, s'il y a un guitariste qui vient, euh, on joue ensemble, s'il y a un batteur qui vient, on joue ensemble, et on fait un petit groupe, le temps de deux ou trois chansons. On a aussi euh, ce qu'on appelle, qu appelle les soirées open mic. Alors là, c'était euh, plutôt lié à du stand-up ou, ou à des rappeurs. Hein, le, le micro est disponible. Mais voilà, si tu as une guitare, tu peux tout à fait venir jouer. Si tu es percussionniste, tu peux te rajouter euh, sur le flow par exemple d'un slammer et euh, tu pourras du coup euh, bah, rajouter de la sur euh, sur son texte. Alors, à qui s'adressent ces soirées boeufs, ces soirées d'improvisation Tu vas me dire Antoine, oui, mais moi euh, je ne suis pas professionnel, euh, je ne me sens pas. Mais justement, c'est vraiment tout l'inverse. C'est-à-dire que les soirées bœufs c'est ouvert aux professionnels, aux avancés, aux amateurs éclairés et aussi aux débutants. Et je t'invite vraiment à participer aux soirées bœufs. Moi, je me souviens quand j'avais 15-16 ans et que je commençais à gratouiller un petit peu la guitare, eh j'allais euh, j'allais euh, dans les soirées bœufs. et c'est là que j'ai fait, je dirais, mes, mes premières armes. C'est là que j'ai joué en groupe pour la première fois et quel que soit ton niveau, ça marchera toujours. Parce qu'en fait, si tu veux, les musiciens vont s'arranger, si toi par exemple, tu peux faire juste euh, un accord de base, eh ben, tu vas faire l'accord de base et s'il y a un autre guitariste, eh ben, il fera les solos par exemple, tu vois, et ça permet déjà de jouer ensemble. Si tu as un batteur qui est, qui est novice, mais qui peut déjà faire un poum tchak, donc c'est un, un, un rythme grosse caisse-caisse claire euh, basique, et eh bien là-dessus, si un bon saxophoniste, lui, il va pouvoir improviser avec simplement une petite rythmique euh, derrière de, de batterie. Donc, c'est ça qui est vraiment génial c'est qu'on va mélanger les niveaux et tu vas énormément apprendre. Et oui, parce que bien sûr, si tu joues avec des musiciens qui sont meilleurs que toi, tu vas pouvoir choper des petites astuces eux, ils vont te donner aussi des filons et le fait de pratiquer, ça va te faire avancer beaucoup plus vite. Parce qu'il y a ce qu'on apprend euh, sur la table avec le pupitre, le cahier chez soi quand on joue, quand on chante. Et puis après, il y a ce qui se passe réellement en bœuf. Quand tu joues dans un boeuf, les tonalités par exemple, euh, elles peuvent bouger, elles peuvent varier. Et toi, au niveau de la voix, il faut que tu suives, sinon à un moment tu vas te retrouver faux. Tu, vois, tu, tu, tu, tu, seras, pas, tu seras en décalage par rapport à tonalité. Donc, ça va t'obliger en fait à avoir les oreilles grandes ouvertes et être très, très, très attentif à ce qui se passe parce que le bœuf n'est pas forcément organisé et tout d'un coup, il y a un musicien qui va lancer une idée. Par exemple, il y a une petite rythmique qui tourne et il y a un guitariste qui va lancer une petite cocotte. Bon, ça va donner une tonalité, le bassiste va dire, ah ouais, tiens, c'est sympa, il va partir là-dedans, ça va commencer à jammer, et toi, euh, si tu es chanteuse ou chanteur, tu vas pouvoir commencer à improviser là-dessus, dans cette tonalité. Si tout d'un coup, euh, le batteur euh, prend le lead de changer de rythmique et par exemple de diviser, euh, de ralentir le morceau et de passer en mode reggae, par exemple, eh bien, il faudra que tu sois très attentif pour adapter ta manière de chanter, pour que ça sonne plus euh, dans le style reggae. Alors on va voir justement comment... Ça s'organise dans les bœufs parce que finalement, il euh, euh, y a de l'impro, certes, mais pas tout le temps. Alors, il y a un type de bœuf où c'est de l'impro libre, c'est-à-dire que personne ne dit rien à personne, on va juste échanger des regards et écouter ce qui se passe. Donc ça, l'impro libre, c'est tout de même réservé à un certain niveau de, de, de, de musicien parce que voilà, il faut avoir ce... Ce, ce degré de, de compréhension de ce qui se passe musicalement autour de toi pour pouvoir euh, te placer là-dedans. Maintenant, il euh, y a une autre manière. Tu peux aussi euh, toi venir par exemple si tu as euh, un morceau, euh, tu connais des morceaux par exemple au chant euh, et tu peux venir avec une grille par exemple. C'est-à-dire que tu vas venir avec une grille d'accords que tu pourras donner au musicien et puis tu diras voilà, ça c'est les accords du morceau. Et puis, il n'y a pas besoin de répéter. Ils vont, eux, ils vont bien sentir par exemple quand il y a les refrains qui arrivent, ou les couplets, tu peux leur faire un petit signe et euh, voilà, ils vont embrayer. Ce n'est pas grave s'il y a des, des, des petites notes à côté, c'est le principe du bœuf. En fait, le morceau il va se bonifier au fur et à mesure que, que vous le jouez et que vous avancez dans le, dans le morceau. Si tu es chanteuse ou chanteur, il y a aussi les grands standards. Donc, ça, voilà, euh, dans, un, dans le jazz par exemple, il va y avoir des, euh, euh, des standards. Il faut connaître les feuilles mortes par exemple. Euh, dans la pop, euh, voilà, il faut connaître. Dans, dans la soul, par exemple, Stevie Wonder, Superstition, ça va être un standard, c'est quelque chose qui sera souvent joué. Euh, il y a des morceaux comme ça, si tu veux, euh, qui seront joués euh, fréquemment parce qu'ils peuvent être tout niveau, justement, euh, euh, des choses que, que tout le monde connaît. Et, euh, et voilà, c'est des choses qu'il faut avoir à ton répertoire et que tu pourras jouer aussi pendant le, pendant le buff si tu les connais. Maintenant, il y a d'autres manières. On peut aussi simplement fixer un style, c'est-à-dire que les musiciens vont se mettre d'accord en disant on va partir sur une petite rythmique funk et ça va sonner funk. Et Après, toi au chant, bah écoute, tu fais ce que tu veux, mais nous derrière, ça va sonner funk. Donc, ça va être le code et tout le monde va jouer en conséquence. Donc, la guitare fera peut-être des petites cocottes funky. Le bassiste, il aura un groove aussi bien funk, peut-être qu'il slappera. Voilà, le batteur va emmener quelque chose et toi, ça va te poser en tant que chanteur. Ou chanteur, ça va te poser comme ça un style, une rythmique funk sur laquelle tu pourras improviser. On a aussi une autre manière. C'est-à-dire qu'on peut fixer la tonalité, on va dire, on va faire un blues en mi par exemple. Alors voilà, un blues en mi, le blues on sait que les accords s'enchaînent de telle manière, c'est toujours la même, donc en blues en mi on sait qu'on jouera un, un mi, un la, un si. Bon, voilà, ça c'est les règles du blues. Mais on peut partir dans un autre morceau, une impro, on dit je vais faire une impro en la, donc comme ça le guitariste saura qui doit faire ses solos en la et euh, tout le monde sera fixé là-dessus. Encore une fois, c'est vraiment, je pense, très important que tu te renseignes vers chez toi et que tu te lances, que tu ailles faire des bœufs Même si au début, tu ne tu sais pas faire grand-chose, bah, tu le dis, tu dis voilà, tu vas sur scène, tu dis, bah moi les gars j'aimerais bien jouer avec vous, mais par contre, voilà moi je débute, je ne sais pas trop quoi faire. Et puis là, il y a les musiciens, ils vont te prendre sous ton aile, ils vont te dire, bah écoute, tiens, mets-toi là, essaye de faire juste peut-être des chœurs, tu vois. Et il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va prendre le lead, qui va chanter. Et toi, tu vas juste faire des chœurs, je ne sais pas, des wap wab, -wab des, euh, des, des, des, des doublages. Tu vas, toi, par exemple, s'il chante plusieurs fois le refrain, à un moment, tu vas le capter, tu pourras chanter avec lui certaines lignes ou harmoniser. Euh, et petit à petit, comme ça, tu vas prendre du galon et tu vas prendre de l'assurance. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages euh, à aller à, à ce type de soirée. Et euh, vraiment surtout, ne cherche pas à... ça peut être un des défauts dans les soirées bœufs, c'est que des fois, euh, il y a des musiciens qui ont un ego euh, surdimensionné et ça va être un petit peu la compétition. Alors, il y a le petit battle sympa où euh, il y a un guitariste qui va faire un petit solo, l'autre lui répond, fait un autre solo et ça c'est bon enfant, c'est sympa. Mais après, si tu veux, il y a aussi des fois voilà, des musiciens qui veulent, qui veulent en montrer qui veulent montrer qu'ils ont un bon niveau et du coup qui vont en foot partout, euh, en foot partout. Je ne sais pas, toi, un batteur qui va, qui va jouer à fond la caisse et ça ne va rien apporter au niveau du morceau parce que les autres n'auront pas de place pour se placer si le batteur en met trop par exemple. Donc voilà, euh, ne sois pas trop démonstratif, il faut rester humble. Il faut avancer par étapes, tu tentes un truc, tu vois si ça passe, comment ça réagit et petit à petit, tu peux aller sur des choses un petit peu plus alambiquées. Mais ça, c'est quelque chose qui va vraiment se construire avec les musiciens avec lesquels tu vas jouer et il y a peut-être des belles rencontres qui vont se faire, peut-être des musiciens que tu auras envie de revoir plus tard, peut-être des musiciens qui voudront jouer avec toi sur d'autres projets. Donc, ça peut être un bon moyen aussi de, de, de prendre des contacts avec des musiciens. Et En tout cas, c'est vraiment le moyen de passer une très bonne soirée, de faire de la musique, de s'exprimer sans se prendre la tête, sans enjeu puisqu'une soirée bœuf c'est de l'impro. Donc, on peut se planter, il n'y a aucun souci. Alors si tu apprécies euh, ces vidéos, eh bien, tu peux tout à fait euh, la partager à tes amis, voilà, ça leur rendra service. Peut-être que ça leur donnera aussi des idées et qu'ils auront envie eh bien, de jouer ou de chanter avec toi. Alors, euh, on a vu euh, euh, voilà, que tu peux donc trouver des musiciens, euh, que tu peux te rendre à un bœuf et l'étape d'après, eh ça serait de, te, de, voilà, de réaliser tes premiers concerts avec ton groupe ou euh, toute seule ou tout seul. Et pour ça, il va, il va te falloir euh, démarcher des bars, donc tu, veux, tu peux aller… Voilà, les bars, c'est ce qu'il y a de plus facile, je dirais, parce que tu ne vas pas tout de suite pouvoir te produire sur une scène, une grande scène, une scène nationale ou un festival. Et euh, eh bien, les, les cafés-concerts, les bars sont vraiment le point d'entrée pour les musiciens pour réaliser les premières scènes. Alors comment on fait Eh bien, écoute, Je te propose que l'on voit ça ensemble tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Les bars, c'est souvent par là que ça commence. Et ça, traditionnellement, ça a toujours été comme ça, euh, à Paris, euh, dans les... Au siècle, au siècle dernier, euh, ben voilà, les, les artistes euh, euh, ont commencé dans les petits bars. Il y avait euh, dans les quartiers de Saint-Germain des bars très connus pour cela. et euh, eh bien, euh, voilà, les, les chanteuses, les chanteurs se produisaient dans un petit coin du bar. On avait l'habitude de cela plusieurs fois par semaine. et Puis, euh, ben c'est comme ça qu'ils se faisaient ensuite connaître du tout Paris. Alors, les bars, ce qui est aussi euh, pratique, c'est que ça va te permettre aussi toi de, de te faire la main, de t'entraîner parce que là, tu vas être au contact direct du public, tu vas voir tout de suite les retours des gens sur tes chansons parce que tu sais, dans les bars, les gens ne se gênent pas. Ils parlent un peu fort et si ça ne leur plaît pas, eh bien, ils vont te le faire savoir. Mais ça permet du coup ben, pour toi de t'avancer, de t'améliorer et de, de progresser toujours euh, pour améliorer tes, tes concerts. Alors, euh, bien sûr, tu vas devoir commencer par préparer un répertoire. ça c'est la base. Si tu veux aller chanter quelque part, il faut que tu aies une liste de chansons. Si tu as deux, trois chansons, ça ne va pas être suffisant, il faut que tu en prévois au moins une dizaine minimum. Et la petite astuce moi, que je te donnerai, eh c'est de t'associer avec d'autres groupes. Ça, ça se fait énormément, c'est-à-dire que plutôt que euh, euh, tu sois tout seul à chanter pendant la soirée, eh bien, tu peux t'associer avec un deuxième ou un troisième groupe, ce qui va permettre du coup à chaque groupe eh bien, de faire venir ses amis. Donc du coup, cela amènera plus de monde dans le bar, plus de public. Euh, et du coup, bah, tu ne chanteras pas devant un bar vide et c'est pareil pour les autres groupes. Ça permet aussi, si tu n'as pas encore énormément de chansons, eh ben, de pouvoir euh, proposer une soirée complète au patron du bar puisque toi tu vas peut-être faire 10 chansons, le groupe d'après 10 chansons et le groupe d'après encore 10 chansons et avec tout cela, eh bien, ça va faire vraiment une belle soirée musicale pour les, les spectateurs du bar. Alors, euh, moi ce que je te conseille vraiment c'est d'aller avant dans une soirée organisée par, par le bar que tu vises. C'est-à-dire que euh, vas-y en auditeur, va boire un coup euh, une fois avec tes amis dans ce bar lorsqu'il y a une soirée pour voir comment que ça se passe. Tu verras le type d'ambiance. Tu verras euh, quelles sont aussi les conditions sonores. Est-ce qu'il faut que les groupes euh, amènent leurs propres sonos Ou est-ce que le bar est équipé d'un système Est-ce qu'on peut jouer qu'une batterie ou pas Tu sais qu'il y a des bars qui sont trop petits pour accueillir une batterie. Il y a aussi des normes réglementaires de bruit qui font qu'avec les voisins, on n'a pas forcément le droit de jouer sur une vraie batterie et il faut euh, auquel cas une, une batterie euh, électronique. Et euh, Du coup, eh bien, euh, tu, vas, euh, tu vas pouvoir euh, comment dire, euh, clafter ça avant. Euh, en te rendant du coup dans, dans le bar. Euh Maintenant, une autre chose que tu peux faire, euh, c'est que là, du coup, une fois que tu es allé à cette soirée, tu t'es rendu compte de euh, comment ça se passait. Du coup, tu trouves que l'ambiance est sympa, donc tu vas voir le patron, tu lui expliques un peu ce que tu fais. Tu peux lui faire écouter, lui envoyer un lien de ce que tu as déjà enregistré. Et euh, là, il est très important de bien tirer au clair les conditions de la soirée. C'est-à-dire que déjà, est-ce que ce bar est bien déclaré à la SACEM La SACEM, c'est l'organisme qui en France, perçoit euh, les, les droits euh, des artistes. Donc, si tu, re, si tu chantes des chansons de reprise, eh bien, la SACEM va s'occuper de répartir euh, aux artistes dont tu as emprunté les chansons les droits associés. Si tu chantes tes propres chansons, eh bien, la SACEM va pouvoir enregistrer cela et euh, bah, pareil, te verser ensuite au moment de la répartition tes propres droits. Donc, c'est important de savoir si le bar est bien en règle avec la SACEM puisqu'on doit normalement euh, déclarer les soirées-concerts. Si jamais ce n'est pas le cas et que toi du coup tu envoies euh, une lettre à la SSM pour dire que tu as joué tel et tel morceau, puisque c'est comme ça que ça se fait, tu dois indiquer les morceaux que tu as joués, donc si ce sont les tiens ou si ce sont des morceaux empruntés à des artistes connus, le truc c'est que si tu fais ça et que le bar n'est pas déclaré, eh bien, le patron du bar va se retrouver avec des ennuis. Alors euh, du coup il aura plus envie de te faire jouer euh, dans son bar, euh, il va peut-être se, re se retrouver avec une amende et du coup il y a des gens aussi qui risquent de t'en vouloir. Parce qu'ils pourront penser que c'est de ta faute si le bar, du coup, a dû arrêter les, les soirées Donc ça, c'est vraiment important de clarifier avant, demander au patron du bar est-ce que les soirées sont bien déclarées à la SACEM est-ce qu'on est bien tout en règle. Ensuite, par rapport à la rémunération de l'artiste, c'est-à-dire toi et les membres de ton groupe, eh bien, il faut savoir est-ce que c'est une soirée au chapeau Alors les soirées au chapeau, comment que ça se passe Eh bien, euh, euh, Tu vas faire ton concert et puis euh, au moment de la pause par exemple, Quelqu'un va passer avec le chapeau tu sais, à l'ancienne et les gens vont mettre ce qu'ils veulent. Alors, ce n'est pas une mauvaise formule parce que bien souvent, euh, les gens mettent un petit peu plus si tu veux. Il ils leur reste de la monnaie, de leur boisson, un petit billet. Et euh, s'ils passent une bonne soirée, ils seront beaucoup plus enclins à être généreux euh, avec le chapeau. Maintenant, c'est pareil. Le chapeau, il faut savoir qui est-ce qui s'en occupe. Est-ce que c'est toi qui dois t'en occuper, auquel cas je te conseille bah de faire appel à un ami parce que toi, si tu es en train de jouer sur scène, ça va être compliqué de faire tourner le chapeau. Euh, voilà Ou alors, est-ce que c'est le patron du bar Il y a certains bars où c'est le patron qui, voilà, qui tourne avec le chapeau et dit bah « voilà c'est pour la rétribution des artistes » et les gens le comprennent très bien. Il y a aussi une autre solution qui est au plateau. C'est-à-dire qu'on dit que… Alors, on a coutume de dire, c'est une sorte de de chapeau à l'envers, c'est-à-dire qu'on dit que l'entrée est gratuite, mais la sortie est payante. C'est-à-dire que les gens vont venir boire un coup dans le bar et puis en sortant, il y aura tout simplement une petite urne dans laquelle ils pourront laisser une pièce s'ils ont apprécié euh, la soirée. Il y a un autre mode aussi de rémunération qui peut être euh, donc euh, la rémunération aux entrées. C'est-à-dire que là, le patron du bar va vous verser une partie euh, ou euh, la totalité de la recette des entrées. C'est-à-dire que là, il va y avoir une billetterie, il va faire payer les gens à l'entrée et euh, tu vas pouvoir prendre une partie de la recette. Alors là, il faut être très clair aussi qui est-ce qui doit gérer les entrées. Est-ce que c'est à toi de le faire Et dans ce cas-là, ben, je te conseille d'avoir euh, un ami qui va pouvoir le faire pour toi, qui va se positionner à l'entrée et qui va faire payer les gens. Euh, C'est arrivé à plusieurs reprises à des amis musiciens, c'est-à-dire qu'ils euh, pensaient que c'était le gérant du bar qui s'occupait euh, de faire payer les entrées aux gens. En fait, non, ils sont sortis euh, ranger leur matériel, enfin, après les réglages, euh, ils sont sortis faire un tour. Quand ils sont revenus, le bar était plein à craquer euh, en attendant le concert, sauf qu'il n'y avait personne qui était à l'entrée pour faire payer les gens et auquel cas, bah, ils sont rentrés bredouilles. Ils n'ont quasiment pas été euh, payés de cette soirée. Donc, euh, tu vois qu'il faut vraiment euh, bien euh, négocier tout ça. Est-ce que le patron de l'établissement prévoit un repas pour les musiciens ou non Est-ce qu'il prévoit euh, des boissons ou non Est-ce que vous devez payer vos, vos consommations alors tout ça, ça dépend des gérants. La bonne pratique, c'est qu'en général, le responsable du bar offre euh, des boissons dans la limite du raisonnable euh, aux musiciens, euh, et puis euh, un repas ou un petit casse croûte pour, euh, voilà, pour manger euh, avant le concert. Euh, et puis, euh, certains patrons de bar fonctionnent aussi au forfait, donc ils vont dire, bah voilà, pour cette soirée, euh, je vous donne 300 euros, peu importe le nombre de personnes, donc s'il y a plus de monde, bah, tant mieux pour lui, s'il y en a moins. Ben, c'est un investissement qu'il fait sur toi. Donc, tu vois qu'il y a vraiment euh, différentes euh, formules de rémunération. Alors, si tu as des amis qui veulent chanter dans un bar, n'hésite pas à leur partager cette vidéo parce que là vraiment, ça va leur donner des clés, ça leur évitera de se faire rouler entre guillemets, mais ça leur permettra aussi de proposer voilà, de manière professionnelle des soirées aux gérants des établissements parce que si on n'avait pas euh, des patrons de bar eh bien, qui ont encore l'envie de faire vivre la musique, euh, eh bien, on aurait tout simplement plus de, de concerts dans les bars. Donc moi, je leur, je leur tire mon, mon chapeau d'avoir toujours euh, le courage d'organiser ce genre de, de soirée. Ok, alors voilà, maintenant euh, tu as tout le parcours, tu as appris euh, comment te débrouiller avec des bandes d'instru, euh, comment trouver des musiciens, comment aller à un bœuf, comment euh, voilà, te présenter dans un bar et décrocher ton premier concert, donc ça y est, c'est fait, tu as fait ton premier concert. et après, et après, qu'est-ce qu'on fait Alors c'est très important, le premier concert c'est très important. Euh, il, faut que, il faut vraiment que tu puisses euh, euh, capitaliser sur cette première expérience. Et euh, je dirais plutôt dans le positif, toi, pas se dire ⁇ oh là j'étais nul, là j'étais nul ⁇ Non, on va chercher les points à améliorer, les points à rôder. Et bien pour ça, il y a des choses à, à analyser sur ce premier concert, il y a des préconisations à prendre, et je te propose de t'expliquer ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo.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 Voilà j'espère sincèrement que cette émission du jour euh, t'aura plu et va t'aider pour vraiment euh, voilà on a retracé tout le parcours euh, du chanteur euh, tout débutant qui va chercher des, des, des musiques pour s'entraîner, ensuite enlever la voix pour éviter de copier, être à l'aise sur les instrus, trouver des musiciens, aller dans un bar euh, faire, ton, et puis voilà, faire participer à un bœuf, une jam session et faire ton premier concert et surtout analyser euh, ce que tu as fait sur ton premier concert pour que les concerts suivants soient euh, de mieux en mieux. Alors, euh, euh, si tu souhaites recevoir, tu vois que j'ai vraiment énormément de conseils comme ça et d'astuces à te donner, et euh, moi j'envoie ça aux membres de ma liste de contacts privés, j'envoie des conseils comme ça quasiment quotidiennement. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux cliquer dans le lien qui est dans la description juste en dessous euh, cette vidéo et euh, voilà, pas besoin de, de me laisser toutes tes coordonnées, tu laisses simplement ton prénom et une adresse mail, comme ça je sais à, à qui j'écris, et euh, bah moi ça me permettra de t'envoyer tous les jours et toi de recevoir des nouvelles, de nouveaux conseils et eh pour t'aider à, à chanter de mieux en mieux au quotidien. Je te dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube, merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt, ciao